Euh, mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission Le Rincar. Vous savez au Cameroun désormais, entreprendre, c'est être son propre patron. Entreprendre, c'est vivre d'une façon plus aisée. Mesdames et Messieurs, nous avons décidé ce jour d'aller à la rencontre d'un jeune homme qui a accepté ou encore qui a consacré sa vie dans l'équipement sportif. Il est là et à côté de ça, il a également eu l'inspiration divine ou encore l'inspiration pour nous sortir désormais de très belles chansons à la camerounaise. Lui, c'est Monsieur Authentique Shopping, Mesdames et Messieurs. Merci de faire confiance à votre chaîne Myfrica TV. Bienvenue dans votre émission Ranka. C'est rendez-vous. Suivez-moi. Mesdames et messieurs, comme prévu, nous sommes bien sûr avec Authentic Shopping. Vous savez, l'émission Rancas, c'est l'émission qui va à la rencontre des chefs d'entreprise, les chefs de PME, tous ceux qui se battent pour pouvoir gagner naturellement puissance quotidienne à la suite de leur front, disons-le. Authentique Shopping, bonjour. Merci, bonjour H. Tisson. Je que tu vas bien. Non, ça va tout doucement, cool, Par la grâce de Dieu. <rire> ah, déjà, quand on arrive chez Authentic, la chose qui frappe, en premier, c'est son style vestimentaire. Authentique fait essentiellement dans le style sportif Oui, euh, bref, je suis là-dedans quand même depuis des années. C'est vrai qu'à un moment donné, parfois j'ai essayé aussi de faire dans des t-shirts, des jeans, mais euh, quelque part, je vais vous dire quelque chose dire m'a orienté, de plus me concentrer en sport. En sport, authentique, est-ce que euh, tu peux nous dire en quelque sorte euh, l'entrepreneuriat en milieu jeune, la jeunesse entreprenante, est-ce qu'il faudra encore toujours courir après les gens pour avoir 10 000, 50 000 à la fin du mois Non, je crois qu'aujourd'hui, euh, avec euh, mon expérience de vie que j'ai aujourd'hui, euh, nous devrions plus penser à nous-mêmes et nous essayer de nous concentrer euh, à créer nous-mêmes euh, nos euh, euh nos entreprises, oui, nos sociétés, euh, de pouvoir aussi aider nos, les jeunes. Parce que si, nous, restons on pense toujours que on va profiter des, des gens. Euh, à un moment donné, même les patrons vont peut-être abuser de nous. Et vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, je, je vis, je ne veux pas dire que je suis très, très bien, mais je suis quelque part un peu tranquille. Et ma petite famille à l'aise et mes petits euh, employés que vous, euh, vous allez constater, ou bien vous venez de constater, euh, on n'est est tranquille. Tranquille, on est tranquille. Donc, je conseille aux jeunes aujourd'hui de se battre à créer des choses, ouais. euh, créer des emplois, euh, être son propre patron, euh, authentique shopping. C'est vrai, on a dit, euh, tu te sens à l'aise, tu tu ne danses en pas encore trop, mais tu te sens quand même à l'aise. Authentique. Euh, si on disait d'établir la différence entre euh, le chef d'entreprise et euh, celui qui est employé, quelle différence entre un entrepreneur et celui qui est euh, plutôt euh, pris ou encore celui qui est plutôt employé dans la différence entre un entrepreneur et celui qui est employé oui je crois que entrepreneur c'est celui qui crée la société, non mmh. Oui, l'entrepreneur est celui-là, donc il euh, n'a pas de conditions de vie, n'est pas contrôlé par quelqu'un, lui, et il se sent à l'aise dans sa peau, et il n'est pas euh, manipulé comme vous, à un moment donné, parfois, vous voyez, euh, nos gens qui travaillent, à la fin du mois, peut-être même les, le maigre salaire qu'on leur propose, même on ne leur satisfait pas au moment euh, propice. Or, euh, nous des euh, entrepreneurs ou bien les dans d'entreprise en, et on n'est pas commandé par qui que ce soit, on se sent à l'aise et on est tranquille et on fait ce qui vient de notre tête oui. voilà, on fait on fait parce qu'on est boss de soi-même, on se rever à son heure et on fait comme on peut euh, maintenant Authentique euh, tu peux nous dire dans quoi tu fais comme équipement, est-ce qu'on a seulement affaire aux habits, est-ce qu'on a seulement affaire euh, je ne sais pas, aux, aux chaussures <rire> euh, je, fais, je suis dans de, de, de quand je quand on dit shopping, mm. ces jeunes footballeurs qui m'ont attribué ce nom de authentique shopping parce qu'ils se sont trouvés de très bonnes choses euh, dans ma boutique depuis durant des années presque. Aujourd'hui, je suis après de 21 ans que je fais dans le sport. Le sport en général, ça veut dire football, euh, godasse, maillot, euh, euh, ballon. Euh, Jogging, un peu de tout, les babouches, les tennis, les chasubles, tout ce qui concerne le sport, surtout le football, on doit se, on se sent à l'aise chez moi. Voilà. Est-ce qu'Authentique sort encore bien aujourd'hui Parce qu'on euh, est souvent perdu entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Euh, aujourd'hui également, il y a la naissance de ce qu'on appelle euh, marketing des réseaux sociaux. Ça veut dire euh, vendre les articles en ligne. Est-ce qu'Authentique euh, rime au rythme de la nouvelle euh, génération euh, oui, on s'aligne toujours, on s'aligne toujours. C'est vrai que beaucoup de ces gens sont déjà passés chez moi me proposer de travailler euh, mes produits en ligne. Bon, euh, je n'ai pas trouvé trop l'importance à ça. J'ai préféré moi-même euh, rester dans mon, euh, mon cadre. Mmh. Et c'est vrai, je publie souvent mes, mes choses à, à, à Facebook. Euh, et, mais je ne travaille pas avec les gens, je travaille presque seul. Euh, euh, je ne travaille pas avec des partenaires. Euh, non, non, non, non, je travaille seul. Les réseaux sociaux ont toujours euh, sa place, oui. Et, et je publie mes choses à Facebook, bien sûr. Tout à fait. Maintenant, si on disait Authentique, euh, quel est le prix euh, du, de la plus petite godasse chez Authentique <rire> C'est une question un peu vague parce que euh, la petite godasse, tout dépend de, de ce qu'on a fait. Vous dire à partir de combien on peut avoir une godasse chez Authentique Shopping À partir de combien Bref, autant Shopping fait d'abord plus dans l'originalité, et mmh. les godasses boutiques, les godasses friperies, et la godasse euh, Godass, Godass moyen euh, 15 000 francs, mmh. une bonne paire de godasses originales, que vous pouvez facilement faire des saisons avec euh, euh, 15 000 francs, 18 000 à 20 000 francs, mais il y a toujours des godasses de marques euh, nouvelles, dont les nouveautés, qu'il faut vraiment euh, se battre avant une somme de peut-être 30 000 francs, 25 000 francs, 35 000 francs pour euh, se faire un truc de bonne qualité et neuf. Donc au fait, c'est à la bourse de tout le monde chez moi, chacun trouve son compte. Est-ce que le euh, coronavirus a impacté sur les activités d'authentique shopping non, tout à fait normal, euh, euh, euh, vous savez, je suis un artiste et j'ai fait un produit par rapport à coronavirus parce que coronavirus a euh, presque paralysé toute la planète pour ne pas parler de, de, de, de, de l'Afrique ou du Cameroun ou bien de l'authentic shopping ou bien de euh, la, la structure authentic shopping. non Coronavirus a touché toute la planète. Donc aujourd'hui, euh, on se barre avec les moyens de bord. Et grâce à Dieu, l'Afrique a pu un peu avoir cette chance avec la médecine euh, traditionnelle, euh, qu'on a pu euh, et, et, s'échapper un peu ouais. de, de cette maladie, de cette pandémie qui n'a pas fait ce qu'on croyait euh, en Afrique. Euh, puisque vous savez, en Europe, ça fait des des Ravages énormes, donc ça a toujours d'impact négatif. Ça fait d'impact négatif. Les activités ne bougent pas comme il fallait. Les, les, les, les, les. On n'a pas pu importer des choses parce que même euh, à l'extérieur, tout était paralysé. Mm -hmm. Voilà, les structures ne travaillaient pas à l'extérieur. Et euh, bon, voilà, c'est que. Je vous écoute. Oui, bon, je disais donc.. Euh... Je pose la question, est-ce que vous écoutez ce qui passait là Oui, c'est le, le, le, le dernier produit de Authentic Shopping qui suis-je. Euh, cette chanson que j'ai mise euh, sur le marché camerounaise. Euh, et on attend que. La population apprécie, bon, je sais, vous savez, je fais déjà quand même quelques spectacles de mariage grâce à cette chanson qui fait parler du mariage, qui, qui valorise le mariage aujourd'hui. C'est cette chanson dont je viens de mettre sur le marché camerounais et sur le marché africain et mondial aussi surtout. Autant dit shopping, ça fait combien d'années qu'on est dans le shopping Ça fait combien d'années qu'on est dans la chanson la chanson, je vais vous dire quelque chose, on est avec, euh, avec la chanson. Le shopping, ça fait près de 20 ans aujourd'hui que je me bats. Euh à tous les à tous les côtés mais la musique on est avec la musique bon pour parler peut-être de mon premier produit je sais pas si vous parlez de, de mon premier single euh, c'est depuis 2013 que je mets mon premier single sur le marché Camerounaise. Mmh. Mmh. authentique euh, on va rappeler naturellement que nous sommes euh, ici même à la boutique chez authentique euh, il a dit pour qu'on entre pour qu'on puisse exploiter euh, bien son univers musical il faudrait qu'on change de décor le décor sera naturellement changé pour vous amis utilisateurs dans un très court instant.